Il y a la décision aussi que nous devons collectivement porter, que ce vaccin, le jour où il sera mis au point, sera un bien public mondial. C'est-à-dire qu'il n'appartiendra à personne, mais nous appartiendra à tous. En, en, dans ce domaine, il ne devrait pas y avoir de propriété privée. Quand c'est l'intérêt du, du genre humain qui est en jeu, il ne devrait pas y avoir de propriété privée des vaccins. Tout de suite, rapidement, évidemment. C'est d'un intérêt mondial, ces vaccins. Enfin... Et puis on voit bien ce qui se passe aujourd'hui. La, la pénurie de vaccins, c'est quand même beaucoup la loi du marché qui décide qui en aura ou qui n'en aura pas. Vous trouvez que c'est normal Parce que euh, en France, on a déjà des problèmes pour en avoir, parce que d'autres, peut-être, peut-être, ont payé plus cher ou ont trouvé d'autres arrangements. Mais vous pensez euh, aux, aux, aux pays émergents, à l'Afrique On condamne l'Afrique Et C'est un virus qui est mondial, il faut travailler pour le bien de l'humanité, sans que personne ne soit oublié.